Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Ce tuto consistera à créer un raccourci pour éteindre ou redémarrer son PC via un raccourci. Donc on va commencer. Donc d'abord on fait un clic droit, nouveau, raccourci. Et là on va mettre ça. Donc ça c'est pour éteindre le PC via un raccourci. Et ça, c'est pour redémarrer le PC. Donc, euh, ne vous inquiétez pas, ça, je vais le mettre dans la description. Donc, moi, je vais faire pour éteindre. Voilà. Je vais mettre S. Suivant. Et là, vous mettez le nom de votre raccourci. Donc, moi, je vais mettre stop. Voilà. Puis après, vous faites un clic droit dessus. Vous faites propriété. Vous faites changer l'icône. Vous faites OK. Et là, vous choisissez une icône que vous voulez. Moi, je vais choisir celle-là. Voilà. Donc après, vous faites OK. Appliquer. OK. Donc voilà, c'est fini pour ce tuto. Et à toutes pour de nouveaux tutos.